A vous toutes, à vous tous, je voudrais adresser ce message. Il faut aider la maison des lanceurs d'alerte. Il faut la soutenir financièrement pour qu'elle-même puisse venir en aide aux lanceurs d'alerte, les accompagner, les conseiller. Si ce message me tient à cœur, c'est que le journaliste que je suis est évidemment très préoccupé par les menaces qui pèsent sur la liberté de la presse en France, sur le droit de savoir des citoyens, qui est un droit fondamental. préoccupé à cause de la loi sur les fake news, à cause de la loi sur le secret des affaires à cause des violences policières contre les journalistes. Mais le droit de savoir, il n'y a pas que les journalistes qui y contribuent, il y a aussi les lanceurs d'alerte qui prennent des risques parfois considérables pour révéler des informations d'intérêt public. Ces lanceurs d'alerte, il faut donc obtenir pour eux une protection renforcée. C'est ce que réclament dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron de nombreuses associations, d'ONG ou de syndicats Fédéré par la maison des lanceurs d'alerte, c'est la raison de mon message. Soutenir la maison des lanceurs d'alerte, c'est défendre le droit de savoir des citoyens, c'est défendre l'un des principaux ressorts de notre démocratie qui en a bien besoin.